Salut Bah, bah c'est bizarre, Laurie elle a pas la même tête que d'habitude, oh c'est... C'est étrange. Mais non C'est Hélène J'avais envie de faire un format très court, très rapide mais très instructif pour euh, vous parler d'une petite notion, d'un petit mot qu'on entend souvent et qui ne veut pas forcément euh, dire grand chose, enfin qui ne nous évoque pas forcément quelque chose, c'est s'ancrer. Alors, s'ancrer avec un A, pas avec un E. On n'est pas plasticien. C'est un petit peu le mot à la mode en ce moment. S'ancrer, ancrez-vous. Bah, quand on est pas initié, on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc je vais vous apporter euh, dans cette vidéo mes lumières, très très rapidement sur ce que ça veut dire et comment y parvenir. Donc euh, restez, c'est une bonne vidéo, vous allez découvrir plein de trucs. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend par... S'ancrer, ancrez-vous, et eh bien c'est juste être dans le moment présent, tout bêtement. S'ancrer, c'est, euh, ben, il faut vous imaginer une encre de bateau et BIM, vous la plantez dans le sol du moment présent. Vous pensez pas au passé qui révolue, vous pensez pas au futur qui n'existe pas, on pense que au moment présent. Donc ça va être cette capacité à être dans son corps et à se sentir au bon endroit au bon moment et à se focaliser que sur nous, sur maintenant, sur nos sensations et pas sur euh, ce qui s'est passé ou ce qui pourrait arriver. Alors ça paraît simple dit, dit comme ça, ou ça paraît peut-être inutile aussi, euh, mais c'est pas si facile que ça pour y parvenir vu qu'on pense sans arrêt à dix mille choses dans nos têtes et on n'en voit pas forcément l'utilité. Quel intérêt d'arrêter de penser et de se fo focaliser sur le moment présent, regardez. Par exemple, je vais m'arrêter maintenant. Ben bah, il se passe rien <rire> Ça a plusieurs intérêts en fait de s'ancrer, d'être dans le moment présent. Alors tout d'abord, ça sert à récupérer de l'énergie quand on est un petit peu fatigué. Ça sert à gérer le stress. Ça sert aussi à garder les pieds sur terre. Et ça sert aussi à développer sur le long terme ou même sur le moment un sentiment de paix intérieure. Donc c'est pas négligeable, ça peut être des bons trucs. Pour illustrer ça, je vais vous donner un petit exemple concret pour euh, voir dans quelle situation euh, ça peut être sympa de s'ancrer. Il y a euh, quelques mois de ça, j'ai passé un entretien d'embauche pour un travail que je voulais, mais alors au plus profond de moi-même. J'avais vraiment envie de ce boulot. Et du coup, je m'étais mise la pression comme une malade. Je pensais à 10 000 choses, je dis... Oh là là, la concurrence va être rude, et si j'ai pas ce boulot, qu'est-ce qui va se passer J'aurais dû réviser plus, j'aurais dû faire ceci, et si, et si, et... En fait, il y avait un flot de pensées parasites qui était dans ma tête alors que j'étais sur le point de commencer mon entretien d'embauche. C'est pas forcément ce qu'elle est m'être le plus utile. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ma petite Hélène, ça serait bien de te focaliser sur le moment présent, c'est-à-dire ton entretien, et pas euh, sur ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait avant pour le préparer et ce qui pourrait arriver si tu l'as ou tu l'as pas. Je suis... Euh... Focaliser sur moi-même avec des techniques que j'ai apprises et qui me correspondent et que je vais vous dire dans quelques minutes. Donc Je me suis pris 3-4 minutes comme ça tranquille ou pépère, pour me recentrer, euh, me, me dire Hélène, reprends-toi, c'est bon, c'est ça va aller. Et euh, du coup ça s'est très très bien passé, j'ai passé un excellent moment. J'étais, bon, j'avais toujours un petit peu de stress mais pas autant qu'en arrivant et ça m'a vraiment permis de ouais, lâcher prise. <rire> Ça aussi, c'est une bonne expression que tout le monde ressort. De me focaliser et juste d'apprécier, même si c'était une situation un petit peu stressante, j'ai apprécié mon... l'entretien. Et j'ai eu mon boulot Donc euh, ça peut être bénéfique. Alors, pour vous ancrer, c'est très simple. Il suffit de choisir un endroit au calme. Moi, maintenant, ça va, j'arrive à faire abstraction de temps en temps de ce qui se passe autour de moi. Mais je pense qu'au départ, c'est bien de vous trouver un petit endroit euh, pépouze. Un parc, euh, votre chambre, ou alors le lieu personne viendra vous emmerder, c'est les toilettes. Vous allez 5 minutes aux toilettes. Il n'y a personne qui viendra vous emmerder. Et il y a des toilettes partout. Donc vous allez aux toilettes, par exemple avant votre entretien d'embauche. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez d'abord juste contempler euh, votre respiration. Sans jugement, sans vous dire « Oh là là, j'inspire trop vite, je respire pas assez. » Juste souffler un, un bon coup, sans changer votre respiration. Analysez vos réactions. Comment vous vous sentez que vous, vous sentez stressé Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous vous sentez euh, peureux Quels sont vos sentiments à ce moment T Donc Vous allez vous prendre peut-être comme ça une minute pour juste voir votre respiration et comment je me sens. Donc là par exemple j'ai une respiration plutôt lente et je me sens contente, je suis heureuse et, et j'ai faim. Voilà, c'est les deux sentiments que j'ai en ce moment. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais essayer de ralentir ma respiration. Alors je fais des petits exercices, j'inspire en comptant par 6 et j'expire sur 8. Donc j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je fais ça les yeux fermés, euh, bon là je vous regarde parce que je suis polie, mais je fais ça autant de fois que j'en ai envie en fait, je le fais autant de fois que j'en ai envie, autant de fois que je juge cela nécessaire, donc j'inspire. Une fois que j'ai fait ça, que je me sens déjà un peu plus détendue, je vais faire un scan de mon corps. Alors on va pas passer des rayons X. En fermant mes yeux, je vais visualiser chaque partie de mon corps, en commençant par la plante des pieds jusqu'au sommet de mon crâne. Donc je me fais un petit scan rapide, je ferme les yeux et je me focalise en premier sur mes pieds. Et j'essaie de ressentir mes pieds. Puis après je remonte ma jambe, ma cuisse, mon ventre. J'essaie de voir quand je fais ce scan, oui, de vraiment essayer de ressentir les sensations de mon corps et aussi de voir s'il n'y a pas certaines tensions ou si au contraire je me sens détendue. Vraiment analyser ce que je ressens dans mon corps, dans chaque partie infime de mon corps, car c'est ça en fait s'ancrer, c'est se sentir dans son corps. Au moment T. Donc c'est ce que je fais. Donc il n'y a pas besoin que ça dure euh, trois quarts d'heure non plus, hein, si vous en avez envie, mais peut-être que les gens vont se demander pourquoi vous êtes aux toilettes aussi longtemps. Chaque partie du corps, donc j'en étais au ventre, je remonte sur mon buste, mes épaules, je fais ensuite les mains, donc chaque chaque doigt, ma pomme de main, mes poignets, les bras, les avant-bras, donc là je le fais rapidement parce que bon, vous euh, n'avez pas envie de me regarder faire ça pendant trois quarts d'heure, mais vraiment focalisez-vous sur chacune des parties de votre corps. Vous bon, remontez donc le cou, la bouche, le nez, les yeux, le front et le crâne. Et une fois que vous avez fait ce premier scan, vous allez ensuite faire un petit exercice de visualisation. Alors moi celui que j'aime bien c'est celui du ciel bleu que je ferai peut-être dans une vidéo de méditation vraiment guidée, mais là c'est juste pour vous donner un outil rapide. Donc euh, vous faites toujours en fermant les yeux. Euh, vous imaginez un grand ciel bleu. Vous imaginez que vous êtes dans une prairie ou dans un endroit agréable et qu'au-dessus de vous il y a un grand ciel bleu. Et ce ciel bleu c'est votre esprit. Et chaque nuage qu'il y a dans votre ciel bleu c'est un problème ou une pensée parasite que vous avez en ce moment. Donc moi par exemple à mon entretien, oh là là je vais pas la voir, la concurrence est rude et tout. Et le truc en fait c'est que comme lorsque l'on regarde les nuages passer, lorsqu'on est allongé dans la prairie, mmh. vous allez regarder passer votre problème. Alors vous pouvez le regarder, vous... Ah oui, tiens, je pense à ça. Puis vous le laissez partir, vous suivez pas le nuage, en fait. Et vous faites ça pendant 2-3 minutes, autant de temps que... que vous en ressentez le besoin. Et à la fin, il ne restera plus qu'un ciel bleu. Ou alors avec quelques nuages, mais vous savez que ces nuages, ils sont là, mais ils vont passer. Les nuages passent toujours et ils stagnent pas. C'est scientifique, <rire> donc faut vous imaginer, votre problème, il est là, mais il, va... il passe il passe et ça vous tape pas, et vous ne suivez pas le problème, vous ne suivez pas le nuage. Et une fois que vous avez fait ça, ben vous bougez un petit peu les doigts pour vous réveiller tout doucement, puis vous revenez à vous, puis vous sortez des toilettes pour laisser la place à la personne suivante. Ça paraît un peu simpliste ou stupide expliqué comme ça, mais je vous assure que ça fait un bien fou, et plus vous allez Pratiquer, plus vous allez en ressentir les effets sur le long terme et aussi rapidement en fait. Euh, je pense qu'au début j'avais un peu plus de mal à me détendre et maintenant faire ça juste 2-3 minutes en attendant mon bus ou dans le train, en faisant mon ordinateur parfois je suis en train de travailler. Je boucle tout, je me prends 2-3 minutes comme ça, puis hop, je repars. Mais ça me permet vraiment de me dire, ok, à cet instant T, Hélène, tu ressens quoi Et c'est important de ne pas s'oublier et de voir euh, comment on se ressent, pas être juste la tête dans le guidon, mais vraiment faire attention à nous. J'espère que cette petite vidéo rapide mais efficace vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre, nous avons une page Facebook, nous avons un Instagram, nous avons, nous avons un blog aussi, donc euh, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, peut-être que vous avez des techniques pour vous détendre ou vous ancrer, n'hésitez pas à les partager ça peut être sympa, moi en tout cas c'était ma petite technique que j'emploie vraiment tous les jours et que je vous conseille de faire tous les jours autant de fois que vous le pouvez, c'est gratuit et ça fait du bien, voilà salut